Bonjour et bienvenue sur ce quatrième tutoriel qui porte après le réglage vertical, horizontal et le trigger de l'oscilloscope sur les boutons de fonction qui sont en haut. Alors il y a plusieurs boutons de fonction, certains plus utiles que d'autres. Euh, on va voir tout de suite euh, le, les fonctionnalités. Donc euh, il y a un premier bouton qui est complètement euh, sur euh, la droite de l'oscilloscope qui est le bouton « Run-Stop ». Donc ce bouton Run Stop permet tout simplement de dire si on veut que l'oscilloscope fonctionne ou qu'il s'arrête. Donc si j'appuie sur Stop, eh voilà, j'arrête mes acquisitions. Il est écrit Stop ici. Et ça veut dire que euh, ce que je vois, c'est le dernier signal qui a été enregistré. Alors il est bien clair, on peut le déplacer en position. Par contre, on voit que, ben, ici, il ne complète pas les morceaux qui manquent pour une raison simple. C'est que le euh, signal est une euh, mémorisation et pas du tout un signal vivant donc je vais pas rester dans ce mode là je vais vite repasser en mode run voilà et là il m'indique trigged pour me dire que je suis en mode déclenché j'ai donc des impulsions régulièrement alors il y a un bouton ici qui s'appelle single sequence euh, qui n'a pas d'utilité euh, comme ça au déboté avec un signal aussi périodique que celui là mais on pourrait quand même l'utiliser si par exemple en mode trig je me mets en mode normal et que j'appuie sur single séquence, eh bien, je ne vais faire qu'un enregistrement du signal, c'est-à-dire que je vais visualiser un seul passage, celui que j'ai obtenu au moment où j'ai appuyé sur le bouton single. Alors, je me remets en mode auto, run, et je suis à nouveau trié. Alors il y a un bouton euh, qui est très utilisé par les étudiants, mais qui euh, euh, peut vous sauver la vie, mais malheureusement euh, ne vous rendra pas, euh, euh, ne vous donnera pas de très bons réglages. C'est le bouton Auto Set. Le bouton Auto Set permet quand euh, euh, on est perdu. Par exemple, je me mets en mode normal, je me désynchronise, et puis euh, j'éteins la voix 1, je la rallume. Voilà, j'ai plus rien à l'écran. Mon Dieu, que m'arrive-t-il Si j'appuie sur le bouton Auto Set automatiquement, l'oscilloscope va me trouver un moyen de visualiser le signal qui est présent. Alors, il se trouve que la représentation qu'on a là est raisonnable, mais pas forcément la meilleure. Hein, personnellement, j'aurais tendance à plutôt préférer un signal un petit peu plus large, de façon à avoir une bonne visualisation du signal. Donc, ce bouton AutoSet est une fonction miracle qui permet d'obtenir un réglage mal fait, mais qui a au moins le mérite d'exister. Euh, dans certains cas, le réglage auto-set est une catastrophe, mais c'est assez rare. Alors, autre, euh, les autres boutons très utilisés sont les boutons mesure et curseur. Alors, mesure permet d'effectuer des mesures sur le signal. Donc, par exemple, ici, nous avons deux mesures qui sont présentes, la mesure 1, la mesure 2, et j'ai encore deux autres mesures possibles, trois autres mesures possibles, 1, 2 et 3. Alors je vais euh, régler, modifier la première, j'appuie sur le bouton de la mesure et on me permet de choisir la source, ce que je veux voir, le channel 1 ou le channel 2, on précise bien qu'il est inactif, la voie mathématique qui est inactive et qu'on verra dans le prochain tutoriel, ou le, le canal 1. Et puis après, eh bien, ici j'ai le type de mesure. Alors il y a euh, la mesure de la valeur efficace euh, alternative, non continue, la valeur efficace alternative. Donc ça, c'est euh, la même manière que les couplages CC et CA. Euh, Est-ce qu'on mesure la valeur efficace en tenant compte de la composante continue ou sans tenir compte de la composante continue Et puis, il y a la valeur minimum du signal, la valeur maximum du signal. On voit à chaque fois ici hein, la valeur qui évolue. Donc à min, ici, je reviens à minimum. Voilà, on voyait 0 volt Et puis à max, on voit que c'est 5 volts. Euh, temps de montée, c'est-à-dire en combien de temps le signal passe de 0 à 5 volts Alors, on, là, ici, il nous met un point d'interrogation pour nous dire que la mesure n'est pas très fiable parce qu'on n'est pas dans un bon facteur de visualisation. Là, le facteur de visualisation est bon et il nous indique qu'il lui faut à peu près une microseconde pour passer de l'état bas à l'état haut. D'accord Je me remets et vous voyez, plus je resserre, plus il me dit euh, la valeur que je mesure est imprécise. Il me le dit en rajoutant un point d'interrogation. Ensuite, il y a la fonction temps de descente, c'est la même chose, mais vis-à-vis -vis de la descente. Largeur positive, c'est-à-dire quelle est la durée de l'impulsion en haut. Ensuite, largeur négative, la durée de l'impulsion en bas. Aucune, Bon, ça, comme son nom l'indique, c'est pour ne faire aucune mesure. La fréquence, je vois que je suis à 1 kHz pile. On retrouve cette valeur 1 kHz tout en bas. Ah, J'ai perdu le signal. La période, 1 microseconde par carreau. Et puis la valeur moyenne, c'est-à-dire la tension moyenne de ce signal. C'est une moyenne arithmétique, c'est-à-dire le nombre de points mesurés en haut par rapport au nombre de points mesurés en bas. Voilà. Et la valeur crête à crête qui est l'amplitude entre la partie basse et la partie haute. Donc efficace, efficace, etc. Bien. L'autre bouton, c'est le bouton curseur. Donc ce bouton curseur permet de rajouter des curseurs qui vont vous permettre de faire des mesures. Euh, des mesures qui ne sont pas prises en compte par la fonction mesure, comme par exemple le décalage d'un signal par rapport à un autre. Ou euh, des éléments un peu plus, un peu plus euh, précis. Donc euh, par exemple, je peux choisir de mettre des curseurs en amplitude qui vont me permettre, par exemple, de régler une mesure entre la valeur du haut et la valeur du bas. Donc je choisis curseur 1, je le règle, curseur 2, je le règle, et je vois ici que mon delta de tension est de 4,96 volts. Alors attention, hein, c'est une valeur qui est euh, relativement précise, précise à l'échelle que vous avez sur votre écran. Autrement dit, si j'augmente ma sensibilité, eh bien, je vais voir des résultats qui seront plus fins. Il y a une autre façon de mesurer, c'est les curseurs en temps. Et ça, c'est une mesure qui est très intéressante, qui me permet de, par exemple, aller mesurer une période de mon signal. Donc, voilà, Je me suis mis sur un front, je prends le deuxième curseur, et je me place ici, et je vois que eh j'ai un delta T de 1 milliseconde ce qui veut dire une fréquence de 1 kHz sur mon montage. Et euh, bon, le Delta V, c'est un petit truc à côté euh, qui me permet de voir si je mesure bien à la même position le signal. Voilà. Alors Après, il y a d'autres fonctions comme Acquire et Display, qui sont des réglages de l'affichage de l'écran, qui sont donc relativement peu intéressants. Il y a des fonctions de sauvegarde qui permettent de sauvegarder sur clé USB le signal, et puis l'utilitaire, eh c'est tout ce qui est euh, tentative d'impression euh, ou d'utilisation de paramètres spécifiques à l'oscilloscope. Voilà, donc on se retrouve pour une, euh, un dernier tutoriel sur l'utilisation de l'oscilloscope en conjonction avec un générateur basse fréquence, dès qu'on aura fait le générateur basse fréquence.